Bonsoir, la famille Générale 5 étoiles, partagez la vidéo, il faut que les Guinéens se réveillent, trop c'est trop. Nous avons dénoncé cela depuis le 5 septembre que nous avions affaire à des bandits, à des bandits de grand chemin, à des narcos qui ont pris le pays en otage. On vous a dit le coup d'état ce n'était pas pour la démocratie. On vous a dit, le coup d'état, ceux qui ont fait le coup d'état au président Al-Fakonde, ils ont sauvé leur tête. Ce sont des narcos, ce sont des bandits. Et aujourd'hui, le temps nous donne raison. L'arrestation de d'Abdoul Sako est confirmée. Vous êtes tous témoins. Le 9, c'était la manifestation. Les Abdoul Sako, ils ont été... Interpellés par les sages, les religieux, de les donner une chance. Ils les ont écoutés. Les négociations sont en cours. Les Abdul Sako ils ont respecté les religieux. Imam Salif, ils les ont écoutés. Ils ont écouté ces gens-là. Si la marche avait eu lieu, le 9, on allait dire non, les politiques n'écoutent pas. Mais ils ont accepté. Nous-mêmes, nous étions fâchés. Mais eux, ils ont accepté. Mais ben aujourd'hui, là, qui on arrête Abdul sako Qui on arrête Abdul Sako. Ben regardez le serment de l'imam Salifou. Voici des gens qui... Franchement, c'est énervant. Quelqu'un que moi-même, j'ai apprécié il y a deux jours. Qui avait dit, avant d'aller voir les forces vives, il va d'abord écouter... Gomou, mais c'est Imam Salifou, dans son serment du vendredi, qui dit que les politiques ne sont pas bons, ils font descendre les enfants d'autrui dans les rues. Pourquoi les enfants descendent Pourquoi les enfants descendent Imam Salifou, tu parles des politiques, mais Imam Salifou, tu ne parles pas de Mamadi Doumbouya le criminel. Tu ne parles pas de l'imam im, Salifou, vous ne parlez pas de criminel. Le 5 septembre, imam Salifou, qui a donné les armes à Mamadi Pourquoi vous êtes comme ça Vous voyez la vérité. Vous les imams, vous refusez de dire imam Salifou. Au lieu de dire les politiques, ceux-ci, ils sont vraiment violents, ils ne sont pas bons. Mais pourquoi tu ne dis pas la vérité à Mamadi C'est pour venir attaquer les politiques. Ils font descendre les enfants d'autrui. Imam Salifou, 12 500 emplois supprimés à la fonction publique. Pourquoi les enfants ne vont pas descendre, Imam Salifou On supprime 12 500. Simandou. Non mais c'est énervant. Hein C'est énervant. Attendez, hein, je vais bloquer celui-là. C'est vraiment énervant. Comment on peut accepter, Imam Salifou Comment on peut accepter cela Vous avez demandé aux politiques de vous donner une chance. Ils vous ont donné. Ils ont rejeté la manifestation. Et aujourd'hui, les bandits, ils commencent à arrêter les gens. Est-ce que Dumbuya, il appartient à un parti politique Ce sont eux qui doivent diriger la Guinée. Ce sont ces gens-là qui doivent diriger ces partis-là. S'il n'y a pas d'entente... Que voulez-vous que, vous, euh, que, voulez que ceci la fasse Qu'ils s'asseillent Que des bandits comme ça, des voyous Des narcos marchent sur eux Ce sont des militaires. Mais c'est vous les imams, vous refusez de dire, avant de, de dire les politiques, ils ne sont pas bons, ils font descendre les enfants d'autrui. Mais il faut dire à Mamadi ce qu'il a fait le 5 septembre celui qui allait tuer les enfants d'autrui. Mais il faut parler de ça, imam Salivaux. Si vous saviez dire la vérité. Mais il faut dire. Ou bien le coup d'état c'est dans le Coran aussi. Ou bien le coup d'état c'est recommandé dans le courant, Imam -à -dire vous C'est-à-dire vous-même les religieux, vous êtes là seulement à faire de n'importe quoi. Vous êtes tous devenus des politiques. Vous parlez seulement pour faire plaisir à ces bandits-là. À un moment donné, arrêtez cela. Après vous dites que vous êtes des imams. Mamadi s'est levé pour trahir le président Fakonde. Vous n'avez rien dit dans ça. Il a tué des gens. Vous n'avez rien dit. Et jusqu'à présent. Toi qui dis qu'il va arrêter un en un. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous savez. J'ai vu même des commentaires. Il y a des gens qui sont fâchés. Contre. Les forces vives. Parce qu'ils ont reculé. C'est parce qu'ils ont reculé. Moi je les avais dit. Si vous aviez. Accepter d'aller à ces manifestations, peut-être aujourd'hui même la chose allait changer. C'était deux choses. Wallahi, Mamadi allait tomber. C'est deux choses. Mamadi allait tomber. Les autres militaires allaient dire hum, Toi, il faut quitter. Wallahi. Mais comme vous n'avez pas compris, vous avez accepté, vous avez fait le jeu des, des émissaires du CNRD vous êtes tombé dedans. Moi, je vous avais dit dès le départ, au moment que le fer est chaud, là, il faut taper. Mamadi, là, pour se faire plaisir, il a fait le coup d'état. Il n'a pas attendu quelqu'un. Les forces vivent, là. les partis politiques là, vous voulez qu'on vous respecte là, vous devez utiliser la force. Je vous ai dit maintes fois, mais vous ne comprenez pas. Je vous avais dit fatigué. Vous allez tourner, tourner autour du pot. Vous n'avez même pas besoin de faire bruit. Le peuple est avec vous. Les gens étaient déterminés. La marche du 9 et prochainement, je vous dis, la marche du 15, là, il faut que ça soit sur l'étendue du territoire. Il faut que ça soit sur l'étendue du territoire. Tant que vous dites qu'on a cri, on envoie, ils envoient des équipements. Mon frère, je te rappelle, j'ai repris le direct encore. Il n'y a pas de problème. Donc, comme vous avez compris là, franchement, il faut que les gens se lèvent. Il faut que les gens comprennent. On a affaire à des bandits. On a affaire à des bandits. On a affaire à des bandits. Si les gens veulent se lever, levez-vous. Wallahi Mamadi n'est pas prêt. Les imams là, on va les écouter après. Mamadi a compris. Des bandits viennent faire le coup d'État juste parce qu'il y a la rivalité entre RPG et l'UFDG. On va, on va se laisser distraire. Oh Alpha Condé, oh Elay Seguna. Nous sommes assis là. Les bandits sont en train de faire ce qu'ils veulent. Les imams, au lieu de dire la vérité. Elay Seguna, il était jusqu'à Sigiri. Elay Seguna était à Sigiri. Et là, lui, il était à Sigiri. Hier, tout ça coûte cause des sacrifices pour endormir les gens. Des sacrifices pour endormir les gens. Ça ne vous dit rien. Tout ce que vous avez à faire, Biringa a mobilisé. Biring, tout le monde se mobilise. Il faut que les gens sortent. Tant qu'on ne met pas le feu derrière le CNRD. Wallah et Mouma Sarama. Maman dit, mon négociation colon. Tant que les militaires ne vont pas se lever, Wallahi Mamadi ne va pas partir. Nous, Allah. Tant que les militaires, et moi Mamadi Bana, nous Allah, Moumassarama. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez absolument rien compris. C'est pourquoi je dis souvent nos politiciens, c'est des peureux. C'est des peureux. Vous faites des manifestations illimitées. Un jour là, non. Wallahi, vous demandez la désobéissance. Manifestation illimitée Quand ça va chauffer là Vous les responsables, là, ils vont vous respecter Mais ok, on a manifestation le 9 On rejette, on va écouter Vous n'êtes pas prêt d'abord pour manifester Jusqu'à présent vous n'êtes pas prêt Ok, manifestation le grand qu'on a créé Un jour, c'est fini, non Vous n'êtes pas encore prêt à manifester Quand vous voulez manifester Ça continue Quand eux-mêmes ils voient que oui C'est chaud sur eux ils vont vous appeler, vous demander pardon. Qu'est-ce que vous voulez? Ils vont vous respecter. Mais si vous pensez que c'est un jour seulement, c'est fini la manifestation. Un jour seulement, c'est fini la manifestation. Vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. M'amba -ma. Mamadi ne connaît rien que la force. Mamadi ne connaît rien. A mutete ko n'fou cembe. Eté ça e Nana nana ra e masarama. Et un bandit comme ça, là, vous allez vous, allez vous asseoir qu'au dialoguer Un traître comme ça, qu'au dialoguer Hein? Non, so Ousmane, c'est vous qui parlez d'imam. Moi, j'avais beaucoup d'estime pour Imam Salifou. Mais au lieu de venir taper sur les politiques, est-ce que ces gens qui sont là, là, c'est des politiques? Qui les a mandatés d'aller tuer les gens Imam Salifou. Au lieu de dire les politiques, ceux-ci sont violents. Hein? Donc, il faut dire le cas de Mamadi Doumbouya, qui a tué les gens, qui a trahi son bienfaiteur. Pourtant, il était nommé. Il était à la tête des forces spéciales. Ne vous levez pas. Hein? Ne décidez pas. Et comme je vous l'ai dit, tant que vous appelez des manifestations seulement à Conakry, vous n'appelez pas sur l'étendue du territoire. Ils prennent des policiers de Mamou, de Kindia, ils les envoient à Conakry, ils, ils prennent les équipements. Ils n'ont rien aujourd'hui. Mais si vous appelez sur l'étendue du territoire, Zérekore, Masanta, Kissidou, Gekedou, partout sur l'étendue du territoire, Sigirin, tout le monde sort, Wallah, vous allez voir ces gens-là. Mais tant que vous dites Conakry, ils prennent les équipements de l'intérieur, il n'y a plus rien à l'intérieur. Quand ils vont voir que ça chauffe, ils ne peuvent plus arrêter là. Bill, là, vous les leaders, ils vont demander pardon. Ça a été comme ça autant de l'an, ça n'a compté. Hein? Voilà, Ousmane Bangoura, elle a fourrabi fait, parce que non de moura fait, ma. Die bandier etanga fa emerai radie fera, emerai sou emsageli. Bandier na bangitife, na kobre ramine fait. Elle a et sakuna, ne mousser ce que le feu est réintégré. Un temps, malan fala merai elle a fallu de basket. Nabara basket dit mondu humma Aliana minde. Docteur Kasoli na minde se Société cadre na Na elai sèruna. Amusez-se colon faire ete. Anarang colon afouri. Des vieux comme ça là. Muta moura confiance à en ame. Menge menger yonufa. Atana menne. Menge fanba mufan. Atana menne. Elai sèruna. Amusez-se colon non, mais modèle. Autant de dadis, attends, falare. Dadis, Koudé. Attends, on a montré la vidéo. Présent, alpha faut qu'on Même chose. Mais il faut Non, Konde, Adama, Fallon. J'avais dit, dire, il n'y a pas de négociation. Moi, je vais dire. Mais il y a un La marche du neuf, les gens étaient déterminés. C'est pourquoi nous disons, même si l'étendue du territoire. Mais parce que le président Fakonde a parlé, d'autres ont profité. Oh non, c'est en faveur, le leader, c'est le président Fakonde. Mais aujourd'hui, voici le résultat. C'est parce que c'est ce qu'ils ont. Ils ont mis dans vos têtes. Le temps pour eux de vous casser. Mais si on avait commencé les manifestations, le 9, continuez. Wallah, oh c'est le CNRD qui allait demander. Le peuple avec vous, l'UFDG, RPJ-Cancier, UFR. Vous décidez. Personne ne peut vous arrêter dans ce pays-là. Personne. Les trois partis politiques-là décident. Personne ne peut les arrêter. Mais vous vous laissez. Des bandits viennent. Ils sont en train de, de vous détruire petit à petit. Mettez les cœurs. Vous avez vu, ils ont peur. Les réseaux sociaux, nos, nos, nos pages aujourd'hui, ils payent. Même la France, ils sont tous derrière aujourd'hui. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens écoutent, suivent nos directs. En tout cas, Patriote Cancan, B.I. préparé sur l'étendue du territoire que tout le monde se prépare. Tout le monde. On doit demander le départ de Mamadi. La seule chose que nous devons demander, et les militaires vont accompagner. Wallah, le départ de Mamadi. Pas de négociation. Il n'est pas le président élu. Nous devons demander la décision finale. Demandons le départ de Mamadi. C'est ce que les partis politiques doivent décider maintenant. Demandons le départ de Mamadi Dumbuya, Pas de négociation. Comme ils veulent la pagaille, on va pagailler. On Benara. Ce pays là appartient à tout le monde. Ils veulent pagailler, on va pagailler. Quand ils vont retrouver leurs esprits, on va s'asseoir pour parler. Mais il est temps qu'on décide. Ils sont élus par qui Le président est lui sont venus faire le coup d'état. Alors on va les respecter pourquoi Nous devons demander le départ du CNRD. Point bas. D'autres militaires n'ont qu'à faire le coup d'état, c'est fini. Mais tant que ces bandits sont là, ces voyous sont là, nous n'allons plus négocier maintenant. Pas de négociation maintenant. Pas de négociation. Donc, je vais vous laisser...